Bonjour chers internautes, euh, bonjour de partout, bonjour de 00 Glody la Toundra au micro. Bienvenue d'abord sur notre chaîne Bombshell TV, l'émission Nabiso Biso Nabino. En tout cas, je sais que c'est vraiment un plaisir pour moi de nous revoir. C'est vraiment un plaisir pour moi de parler avec vous, de discuter avec vous, euh, les abonnés de Bombachel TV. Donc, toza a ponako, réactiver Bino. Nous sommes là donc pour vous faire bouger. Alors sans plus tarder, je suis avec une invitée surprise pour notre chaîne Bombachel TV. C'est une première. Donc mais déjà, c'est une personne bien donc... Il a de la sagesse lorsqu'il parle, il raconte pas du n'importe quoi en fait, euh, son travail, euh, lorsqu'on on fait, euh, comment je peux dire, on fait quand même, euh, on essaie d'observer avec d'autres personnes, quand même, il fait quand même du bon travail et tout. Alors, Naebi Mingyalouézate et donc, Claudie Latoundra est là, mon invité est aussi là. Alors euh, avant de vous passer mon invité, je vous demanderai d'abord de vous abonner massivement sur notre chaîne Bomb TV, de partager nos vidéos, de liker. Vos suggestions seront toujours bien sans les bienvenues. Alors vous remarquez aussi, pourquoi pas. Et euh, vos encouragements aussi, on en a besoin, ça veut dire on essaie d'apprendre. Donc, Babito euh, Zomeka, donc voilà. Et place to Salimabé Boébisabiso, sans plus tarder. Je veux déjà... Je vais passer mon micro pour euh, saluer mon invité. Bonjour Dadi Moula. Bonjour Glo, bonjour à tous les téléspectateurs, les internautes qui auront vraiment le temps de nous suivre. Et bonjour à mon patron de cœur héritier Watanabe, Motona Timbelum, le plus compliqué du monde. Et surtout, bonjour à tous les fanatiques de la team Watanabe. Et, et à ceux qui m'aiment aussi. Dadi Moula, je sais que tu es une personne très connue, mais pour les abonnés de Bombaychelle TV, c'est toute une première fois qu'ils puissent te suivre. Alors, qu'est-ce que tu peux leur dire Un mot et ça leur va bien. continue toujours à s'abonner à la chaîne, parce que ça c'est une nouvelle chaîne qui est constituée de personnes intellectuelles et puis des personnes qui réfléchissent mieux d'ailleurs bah bah s'abonner bah on la déchuter parce qu'il ah ouais, n'y aura pas de... De la Macafniari, il n'y aura pas de... De Kossalika ici, c'est de la réalité et puis c'est... Une très bonne détente. Okay. Voilà. Et euh, Dadimoula, sans plus tarder, tu peux nous faire un petit briefing de toi Moi, définitionne-moi en quelques, en quelques mots quoi. Dadi Moula est le fils de... De papa Tony et maman Kati. Dadi Moula, père de ses enfants, Dadi Moula est licencié aux sciences commerciales et administratives à l'ISP Gombe. Dadi Moula, porte-parole, directeur de marketing et commercial de la Team D'accord. Ok. Donc, Dadi Moula, porte-parole et directeur commercial de la Team Ouata directeur de marketing et commercial. Voilà, directeur marketing et commercial de la Timoata. Alors, euh, je rappelle à nos chers internautes que nos émissions ici, c'est sans polémique, on parle juste de la profession, de ce que fait la personne. Alors aujourd'hui, Daddy Mola, euh, parlons un peu, faisons un peu un pas en arrière. Parce qu'actuellement, tu es directeur marketing. Mais quand même, tu as aussi eu à faire le travail, la profession d'être, euh, d'un porte parole en fait. L'idée d'abord, et ah, bien, ko ma un porte parole Je n'ai jamais imaginé ça. Et c'était même pas dans mes pensées. Je ne savais pas que je parlais aussi bien. Parce que les gens disent que je parle bien. mais les gens disent aussi qu'il y a un la propre. Je y parce que quand tu prends ton bain au tu vois tu mon et une fois euh, place Tobanda au foot là na kauka on a un zan a jet parce que la banda, l'étude dans na ina na et après na y na continue et place l'endroit foot et là ton deux danseuses y a fait m'a dit.. En tout cas dans ces angles.. Et koufa, les à l'air Mado et Chantal.. Bazoul.. Je pense que n'y a pas de cas.. Il n'y a pas de potes.. Il n'y a pas de potes.. Le jour rien à faire.. Il y a Mado qui me dira.. Ah Dadi.. C'est comme si l'éloge au matin.. Ah non.. Ce matin il n'y a Non.. Rien à faire.. na n'y a rien à faire.. Il Tout a rien se tourne à répétition.. à wengel Paris.. Ah bon d'accord.. C'est bien donc les parce qu'à l'époque on les appelait les bandits les okay. à Oingel, Paris. Donc à Pessi, à Chichabe, les symboles, tu viens avec Marie Paul, mm -hmm. oh, yeah, yeah, yeah, yeah. parce que Marie Paul c'est mon cousin, ouais. voilà c'est mon cousin. Et donc ils sont dans la répétition, c'est les jeunes frères à Marie Paul, bon voilà. Et cette fois là, et comme yé yé oh yeah, ça a il y a parole. il y a déjà Laurent Fabrice qui est là. là Laurent Fabrice Azad chef mm -hmm. Toi tu es là comme étant nouveau porte parole. Ah, mm -hmm. Nous Nous à propre là as bien en plus le bar bien. On bien. Ah, comment ça maintenant a déjà un. parce que je suis dans une famille qui est tellement logique. beaucoup là avant. Est-ce que vous vous là sur Est-ce que... Est-ce que.. Est-ce que.. Bon, Et dimi je suis là. Je suis là. Je puis, Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là y adresse. Pour l'époque, téléphone, un peu moins, hein? trop, trop, trop, vraiment. On y les jours j, na sokoli pe na on a commis à lui cassette. pour à l'époque cassette cassette magnéto, voilà. À cassette, cassette. bande vidéo Un clip y a couvre-feu. Abyssinien non, Abyssinien non, voilà. Outil à travail une pecheo. Ceux qui ont bandé ma ou en tous les cas, on pour attirer intention à bateau. Après voilà, tout le long du tour, il Motemoko, a présenté un nouveau porte parole. Mais à ma grande surprise, ils attendaient aussi l'arrivée à Paul. Et quelques temps après, ils à Tichaei Obima, a dit, à mon opinion, normal quoi, bon, voilà. Réunion, réunion, réunion. Et après, le président mot en tout cas Kombo, Ikimanga, parce que ça, ça date. Hein? Et puis c'est non, on va te présenter au porte-parole il y a 6 4 juillet. juillet. Okay, D'accord, il n'y a pas de problème comme Laurent Zaïmuko. Bah, il va te présenter. Ah, mais non. Oh, il un petit frère. Déjà, l'orchestre, il y a un petit frère à Yembaka, Liverpool, Lépé. Si même, on a un cousin, de l'orchestre, il y a, un a une famille ou quoi. Il y azala la des porte-parole la y a un certain mercredi d'accord il y a pas de problème décision ayalo na na play comme ça n'a présenté qui pété et tant que si tellement de Yah À l'époque, j'étais jeune, tout mince. là donc... On a eu Nous mais. mais... lobbies, nous avons era Et nous avons des lobbies, des lobbies, nous avons des lobbies, nous des lobbies, Aya, aya, par Bipbipplay téléma. Sco combo moko y a bilamba moko Marie Paulanda Rulata Irenea Kapé matuapanga donc sur la tipe l'ambade l'ambade voilà bandeau bingongo matuapanga sur la tipe Limberjack voilà bingongo matuapanga. Sco moi j'ai une arme de trou bah ma sénanga en chic la sixième la collège Saint Pierre bah puis c'est un gars combo matuapanga ce tu as donc on a fait un machouapang. Tu as fait un machouapang. Tu Tu as fait un Tu as fait un Laurent Laurent Fabrice un To ça, une victoire, je suis Et puis à suis allé A à de je et je suis Paris, et je suis allé par le Paris, et je suis le Paris, et Paris, et Paris, et Paris, Paris, et et et à y a la télévision, y a des émissions. Il y a des orchestres qui sont actives. Il y a quatre coins. Il y a des propositions qui a Il y a qui à qui des référence à Manda Chante Mais on que nous avons remarquer que nous avons remarqué que nous avons remarqué que nous avons remarqué que nous avons nanga. Donc voilà avons remarqué orchestre Chante, à part qui porte parole donc j'étais vraiment administrateur avons remarqué que nous nous avons passé un moment Facile et difficile que nous avons puis nous mais zomère, je suis un garçon sexy, tu es un bosseur ». façon dont il travailler, la propriété, je pense que ce que mais ça ça fera quelque chose de bien. C'était ça. Après, il y directive, il y a un directeur bienvenu, et après, directeur bienvenu, et et après a un et Bon, vieux Kems qui qui qui qui qui qui dit qu'il a grand frère, donc Ali, a un ami à Et vous pire master qui là. a Donc, il a un nga a master et puis je a un test dans la Zamba Je micro, je Trésors Lumière trésor, je vais un tu Je vais faire un test. Je un un test. Je test. Je test. Je vais faire un test. Je faire un de la Je mais je me récoute à ce que je ressentir. Mais voici aujourd'hui Ok D'accord D'Adi tu as dit euh, Te voici aujourd'hui Bon parlons un peu de ce que tu fais euh, au groupe Latim y euh, a qui Parce que s'il faut qu'on se le dise apparemment moi je pars de mon pays parce que je ne pas je, je veux pas généraliser tout le monde mais tout le Bénin de fois porte parole la ça est-ce comme ça la porte parole a est il y a porte -parole a ont lié aux insultes pour la l'équipe la groupe mola est-ce qu'il faut qu'on ait un mais qu'est-ce qui se, qu longue... qu on se passe on voit que le porte parole il s'est dit peut-être que il faut à la a un porte parole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 Guerrier noir, je pense qu'il y a, qu a un accent anglais à comprendre. Ouais. Donc voilà. Et il y a un porte-parole y a solo. Quand Sankar arrive, on qu il faut sentir qu'il y a une comédie, un amusement, <métérise> et après <ça métérise> il y a un message. C'est pour faire détendre les gens. Mais ceux qui ont dis, Roger Nando, la télévision, là vraiment, il président de la République à la télé. Il faut comprendre. qui ont je dis, c'est que je na moi. Et pas... il mmh. y a des dit... gens qui sont des fans, des fans, des fans, des fans, des fans, des fans, des fans, des tout des fans, des fans, des fans, des porte-parole. fans, des fans, des fans, des fans, des fans, des fans, des fans, il y a, a des plus de 17 ans donc donc il y 18 ans donc je n'ai jamais dans la fin la la la de la en de la de la où z'alla na ba kofin ga la télévision et kou et kou rabesser. Et puis netinga, moi ma fille aujourd'hui est la saison. Si son père insulte à la télévision, donc pour être un porte-parole, il a kofin ga te. Toi qui ne fait pas un tchikité, nous au moins on a eu de la chance de faire un Moi diplôme à mais il y a d'autres amis à qui ne fait pas un tchik à Ngoesa, mais il est bel et netinga te, mais il fait bien son travail. Oh, ok, voilà, donc euh, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager, voilà. Euh, Dadi Mola, donc, quand tu parlais, j'ai retenu que tu as fait, tu m'as dit que tu as dit que tu as plus de 17 ans d'expérience. Ok, parlons un peu des 17 ans d'expérience. Quels sont d'abord les désavantages, bah, moments difficiles, bah, bah, moments où oh, peut-être au oh, Vandi et comme Komello tu te disais, au oh, Milobi, que non, euh, je ne pourrais pas faire ce travail. Et là, on est le moment le plus bête de ta vie, donc, en ta profession, en fait. Les moments les plus les plus beaux de ma profession difficile d'abord c'est juste un moment où c'était les deux bis dans allah na wengel Paris tobeta concert mouron na bandal on tabete zara bisouvier a chidé coupa wana roi pelas en apoteau concert ici là on a pas pesé un à transporter on a mettre mauvais en devant dans la cave à maître Yama. imagine que tout si si concert bisou 2h du matin je qu'il pas besoin une université, na sal examen. Je n'ai même pas de temps pour préparer bien ma, note, ma cour. Donc, na beta de bandal Et, je à la Voilà. Et puis, Je n'ai je Journaliste, il y a un téléphone en Donc, une à Simbisio. Donc, il y a un moment prochaine il y a un moment il il il a son a il y a il y a un moment mal c'est soit un peu des choses où il y a des comme l'Arabie... Donc voilà... Je suis dit que je... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je déjà porte-parole si je me trompe... Naza déjà porte-parole Ernestine qui a 16 ans aujourd'hui... Je suis dit ananga, je suis... Waouh... Zambé... Eh... Moussala qui porte parole ni et beaucoup là moi on a tibali lopé donc euh, kala était à vous a reçu des diplômes et kumata déjà avion Moussala qui porte parole donc la liste osa okipim boka mon boyi nga bambuka to kindaka demande aux gens autour vous voyez Jean Rabango ninge ba ya ko la toundra je te dis nayo moko au camp les bayamba ne musicien pas bani En grave cas, bayamba boss sont ils allaient faire une exposition au stade des Martyrs, jour européen nazala et Raïs a bloqué la porte, pas d'entrée, pas de sortie. Et tant que Raïs, le président honoraire Joseph Kabila Zou Bima, dont on a télémarké juste, na Ebendeli, tant qu'on a un jour à battre, à comment pananga, à binganga. Les porte-paroles licenciés, ça va. Donc, jour comme si n'a n'a Donc, et j'ai vite compris que le message que j'avais lancé, comme les porte-paroles licenciés et les autorités me suivent. c'était vraiment un moment joyeux pour nanga et ce que je suis aujourd'hui. ce moninga peut-être boué ti ningena la ti donc naibite moulani na somba bilamba mm -hmm. je des amis ou yo o moun avuma no mamadou toure le mannequin noir a bi te ngai da di mou, moula boy mm -hmm. o moun a oxy o mokoko hein tiktok boutique les lions d'istanbul a bi te moula nga na na on boy o moun a galiana sandou kote kuna non da di moula yo na boy o moun a fabrice boukaka boucaks alors bien en tout cas tout rouge on a. Ok euh a la petite terre propre Mati Alati hein la Turque noire donc il y a l'habité il y a on se comprend déjà si tu as des gens oh bah je suis peut-être mm -hmm. pas lié là au Mbombo donc pour la footanda quoi bah tout est à moi passé Ok ou Vanda Bouyomoni Gaga R9 les grands muscadors les cœurs de maman Elena Dixon la cata Paris ouais non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 la plus belle de l'île, Tantine Tina, Elembe Eleko, la star. Avant as dit que nous avons dit nous dit que nous avons dit que nous Donc vous des dit que nous nous dit que nous donc pas l'idée donc moi dans salon, ce que j'avais fait la linga qui l'a intéressé à au on a dans un angle comme savoir faire oui. et par après Bato en à frère, à a de frère tout comme bah sœur frère et sœur frère et frère c'est comme ça la vie est là. Bah, il y a, mm -hmm. a, a des de mm -hmm. Donc qui ont mm -hmm. Il y a des battu, il Il faut respecter à et puis au retour, on reçoit Péba bah s'en serrer à tout. Parce que quand Parce que à la bonne, quand à la télévision, banakin »« Est-ce que tous Donc il faut, il faut, il il faut, il faut, il il faut, il il faut, il il faut, il il a il tu vois comment, combien le respecte Oui. Quand a besoin de maitre, j'ai baigné qu'il 500 francs. Et ça, ah, tu au pur. Ah, puis ça, tu au pur. Là, c'est bien. Ce que ce bateau, si 100 personnes, tu as 400 francs, 400 francs, 400 francs. 400 francs tu auras combien 40 000. Donc, au tu dans un mois, deux mois, trois mois, si tu es sage, tu ne peux pas changer de copie. Donc, si tu es au pur, puis ça, tu as un avantage. Il y a un exemple. Quoi. Ouais. La toundra, tu as un ce comme comité ils par rapport et à la considération nous sala au avantage na comment la relation imbili bambo comme souvent na na deux semaines à Dubaï mais peut-être peut traînant les boss des boss hein ah. zeka en ngoala okoute na les boss Adams le business okoute ni na les boss Kadima Winner Cargo oui, service. Si tu as un Mumpia. tu es un même pas que... Au foot en bon hôtel. Tu es un chico, tu herman, Ngumba, les jeunes millionnaires Tu es un Gigal, un bonheur. un bonheur. un un Avantage, vie. Il y a Donc, moi, je peux que je de que trois à nuits je je peux dire que avantage, je c'est que Malheureusement, y chance à des riches pour Je Malheureusement, on a eu, eu, eu visa états unis visa Schengen pour nous Mais l'avantage, c'est que bien que la un peu a bien peu Donc, je ne bien. Donc, au moins, un peu Ok, euh, voilà, donc euh, ça, le, ce sont les opinions de Dadi moula. Bon, daddy ce sont des vérités. À Dadi voilà, moula. des vérités. Ok, merci de, pour, pour la correction. Voilà. Tu m'as parlé. La, la rectification. La rectification. Ouais. Ah, Dadi moula donc oui, comprenez. Oui. Donc là, c'est la sagesse. Hein? Ah, merci. Et à ma bête, ce qui va rectifier au banao Donc, c'est l'ambiance de l'émission. En fait, tu m'as parlé de Marie-Paul, de Mandachan, du Wenge. Et puis maintenant, actuellement, tu es chez euh, Héritier Watanabe ce sont des leaders voilà mais non parmi les leaders ni on a marqué le plus on aux en une leader na leader on a quatre tout na une particularité tu vois chez Marie Paul il chez Marie Paul na Yekola na télévision na prenait moi bah ni devant les journalistes bah tu nous tout tout tout Chemin chante mm -hmm. il y a un exercer mon a coup de pouce, a un peu de la tarabouille, il a la relation, le monde roi de il monde un monde Il Il a un Il a la musique à maison mère. Donc, ils ont vraiment l'orchestre et vendu et commis sang responsable. Chez héritier, l'orchestre est commis sang vraiment mutu. Oui. Donc, pas héritier, je peux dire que nous avons une université. Parce que maternelle, avons, primaire, avons, secondaire, humanité et puis université. Mm -hmm. Donc, là, nous avons une université, nous vivrait vraiment où nous humain à. à, à, à, à à, à loukakana vinaye donc naza vraiment dans l'univers donc bangonyo ce bazar bazaï est-il la carrière nanga et puis bah marquenga ok donc voilà il a dit que bah marquez donc bon. les leaders vous respectent dans le groupe par on parle de ton actuel leader en tant que Musala Zosa -so là peu tout le monde a Musala Musosa vous en a pas pour t'amener les mais respectez na leader respectez na bah chanteur bah musicien voilà, Est-ce que tu as quand même ce respect-là, le respect est réciproque Parce que à te voir, tu es quelqu'un de... quelqu qui respecte les gens. Est-ce que chez toi, un respect ça? Bien sûr que oui. Pour que tu respectes, il a qu'à respecter les normes où il y a vie. Mmh. Donc ceux qui respectent les normes à 70%, je crois bien que vous vivrez bien. Mais missionnette, mission y samedi dimanche ce qui est monsieur il y 10h à 9h20 9h juste je suis là avec les images caribou variété tu es là 12h juste ce qui est déjà en a commis caribou variété 11h juste avec 10h30 avec des images déjà Lobby déjà, quand il ça qui une image, il y a a 11h juste. Il y a to troisième position, position, entrée, premier et deuxième plateau. Le leader a, a, a une image qui a Il qui Il programme qui a a Donc respectez au leader, a va te na musala que tout nga na a qui c'est un collègue qui est hérité. Il un le leader va te respecter. Donc, voilà. Bien que tout ça humain, a qui il a il il a c'est il le ceux qui vont être respectés, on a dit tu 50 ans déjà tout ça là, peut-être même à la soumaité. A yébiki, celui-ci, c'est une personne respectueuse et respectée. La kenda nebo. Voilà. Ceux qui m'ont tué, mon compagnie n'aient respecté. Hein Rachelle Mazo, au moins là qui est kenda bongo En tout cas comprenez donc c'est l'ambiance. Euh, Dadi Moula, dis-moi un peu. Euh, Aujourd'hui tu es directeur commercial donc même Est-ce que mais est que peut-être vous na encore, comment je dire, Est-ce que peut-être vous avez na ambition, peut-être vous dites que pourquoi pas tout ça la moi tout ça la moi pour na jeunes peut-être ils ont envie de faire la même profession que vous. Moi profession, il faut que Vous avez aussi ces genres d'idées. Je profite aussi de cette occasion pour appeler ça dans les bosses d'Adakanda, depuis l'Afrique du Sud, Azatomogobon, Bazaba Congolais Plus. Donc un Congolais qui a une entreprise, il y a électricité dans l'Afrique du Sud en tout cas. Et eux-mêmes, les Sud-Africains, travaillent dans cette entreprise. Coup de chapeau. Et puis, beaucoup de merci à grand frère Nangai, les bosses pas tout de suite nous les cœurs de maman Marie-Paul. Donc en tout cas en États-Unis bambote de... mon ami bébé là je t'ai sali de tous les temps de tous les jours quoi. a de dit je suis pas quelqu'un conflictuel c'est ce qu'on dit hein? Voilà. conflit on pas Je parle bien avec tout le monde et pour la mutuelle toi la mutuelle nous les porte-parole. Toi plus de 50 personnes d'ailleurs là je présente aussi mes condoléances à Gina Pemef qui est notre sœur à Otaïpe, IP coopère dressure donc là on est en train de s'arranger est tout de donc tout ça bien moi je parle bien avec tout le monde avec tout le monde je parle bien avons bah le leader on l'orchestre besoin d'un orchestre le leader de sonan la un téléphone, nous avons un téléphone na bengi ayambi tout solo ou Après c'est tout. je suis pas eu de, de, de, la... de conflicteuxelte. Donc je suis de, la de, la photo de la parce que l'ambition est bien la D'accord, euh, ok. À part, euh, hormis le métier d'être un porte-parole, d'être un commercial marketing, tu as le que internet, des acteurs, Internet, j'ai que internet carte, internet des abino. J'ai partout. vraiment partout et nous avons des grâce né grâce boute na diplôme de licence déjà diplôme na nga les diplômes, clés passe partout donc nous avons partout quoi pour toi nous tous là qui Kalaming Christian Rachel Mazwa, bah, Frida Bakumba bah euh, Orli Patoyi bah, maître papi bah, Ferrari Manzila Gaël Biongo bah, maître euh, Martin... va ma maître Martin Martin... Tout ça là, il y Karine... Euh, Karine il était là... Donc euh, tout ça qui y a bango na de... Bon ça va quelque part... Ouais. Voilà... Donc, a par rapport à ce qu'il y a... Un chikyo, il y a tout temps. Et puis... na euh, ambition... prochaine ambition... Une... Déjà... Une... Pour parler pour l'installation et la fondation d'Adimo là et puis nous avons un la partenaire après le confinement ou quelque chose et nous avons vraiment une ambition politique donc nous avons vraiment qui commune ou un jour bah voter provincial. parce que les a l'engouement sagesse paysan et puis présence physique pesa bien pourquoi pas toi toi en CP donc j'ai vraiment des ambitions naibiki avec le bon Dieu aide yeah. Nabino attachement Nabino okay. Barachel bazaar avec en tout cas euh, Dadi Mola que c'est un ambition politique c'est pas donné à tout le monde hein, de voir un porte parole et puis avoir des visions un peu euh, genre politique donc ça veut dire qu'il faut avoir la sagesse alors euh, Dadi Mola euh, qu'est-ce qui te différencie des autres en fait ça là non voilà <rire> Je salue d'abord Monsieur l'Intelligence, Maître Christisseron Bakumba, Boufaïa moi dans Nacupson 35. Et lui, je l'appelle Monsieur l'Intelligence. Donc il y en a des gens qui viennent place, nous les à la place, nous a vraiment, vraiment, tu place, on les a bien. Tu es une autorité, un moka mais place, nous les à la ministère parce qu'il mérite beaucoup, Maître Christisseron Bakumba, Nacupson 35, moi dans Nacupson 35. Et pour la question, là, je ne sais pas trop te répondre. Je pense qu'il y a peut-être sa différence. Voilà. Mais moi, je me retrouve toujours humain et porte-parole comme les autres. Donc, il euh, faut répondre. Parce que, il y a des moments où il y a des gens qui sentir que c'est un Tu vois Même si on a eu à parler avec d'autres porte-parole plutôt, mais avec tant qu'on parle, on sent quelque chose. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Non, c'est ce que je viens de répondre tout à l'heure là. Donc, a a parole Il y a TV. Peut-être que Rachel je il je Peut-être Rachel peut répondre. Peut-être que Stone. Stone, c'est vraiment le guerrier noir. au Stone, qu'est-ce qui différencie les autres Là, il sera vraiment prêt à te répondre. Ce qu'on a. Eu... Oui. <rire> et où s'est reproché Anani dans le salon Quand s'est reproché, dans le salon, Et le salon, il a un retard, un mmh. Quelques minutes après, il bengi a na bâton qui est le avant ce Donc, il y a Dimanche, a ouais. Alors, on a 7 émissions. C'est ce y a, c'est bobimi, qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Nous sommes vraiment aptes à faire Nous sommes en plus. Dans okay. Donc, parlons un peu du Kopwata, c'est là où tu travailles. Qu'est-ce que vous nous réservez de bon pour euh, l'année en fait? L'album Mi mi Demo. Mm -hmm. Donc, l'année 2020... A que deux événements. Ouais. La maladie Covid-19. Mm -hmm. Hein? Le virus comment on dire la pandémie au le coronavirus et puis euh, la sortie de l'album mi ange midemo donc ça c'est un événement le premier et le deuxième événement serait la sortie de l'album Miange midemo demo cet album en tout cas bah zo... go concevoir un kitoko go, -kito go gazo lambango kitoko jour album est je te dis la tundra tu diras que tiens la rabouille nous parce que vraiment dit que vraiment Donc les internautes, les fanatiques de la très bonne musique, héritier prépare son album pour toutes les couches et pour tous les orchestres. on est dit comment qui avons dit dans le système, il qui ça va Congolais que congolais comme les mobutu Tata, bo, moko, moko. Ecolo, bo, moko. moko Donc voilà. Ecolo, Nabiso Moko, de na, musique. Mm -hmm. Donc, en tout cas, tout l'album Oyo, ba, tout, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je et il fanatique a des amoureux de la bonne musique. Donc, c'est vraiment un album qui de est deuxième événement de l'année. Il la disque des Et puis, il y a des héritiers chanteur sont là. Makasi. Comme je l'ai bien dit euh, dans, au tout début, donc, son, euh, ça sera les bienvenus. Donc, tout ce qui est a c'est que je chuté. Alors, Dadi euh, Mola. Est -ce que nous en tout cas, je suis un peu plus fort TV. le héritier. Je suis un peu plus fort que président qui est et et En tout cas, héritier. Je suis mi Hein, Gaga R9, le cœur de de, de, de maman Elena Dixon, hein, vous abonner. Dada Rizzo, lui aussi Rizzo, hein. Et donc voilà, il faut signaler aux autres de s'abonner. Hein. Dutch Wangkung, de Suisseerlande, vous abonner. Ma s'tananga Bibi Loku, là il y ausana Belgique ouana, charge à Belgique na PCO, bah s'abonner. Après Michel, tout mon amant, au combien d'ans, a 5 cinq six abonnés, et ça l'a vraiment bien, et ça l'a vraiment bien donc euh, dans ma famille a hérité watanabe comme je viens de vous le dire biso nakimchasa déjà tout bande moi bah à répétition on a biso en coulisse toujours travailler vraiment en coulisse toujours il a quand même déconfiné pour que tout bande dans la travaux mon beau pays public bon alors la biso déchuiter ce qui macaboutezonge est normal tu le cas toujours avant la bombachel tv donc il y a un coupé c'est nous la date précise où ils disent que la biso est donc bon Ouais, hein? vous allez à l'écoute quoi. Vous allez l'écoute tout comme on a ramené mingi, tout binga na wa mwa mingi pour tout sur la fertilité et mais pour tout sur là. La... Makambu ya musala ou encore tout sur la makambu ouyu les ana mitu na biso comme ambition. Donc voilà. C'est tout ce que moi je peux dire. OK, voilà chers internautes, nous sommes euh, comme je peux dire presque bon, déjà à la fin d'Adimo laje une toute euh, dernière question. Qu'est-ce que tu comment tu agis, comment tu te comportes euh, face aux critiques euh, par rapport à ta profession nous allons vraiment bras ouverts Donc d'ailleurs moi dans ma vie J'aime la critique Qu'est-ce que tu as encore dit Comment tu te Critique non pas on prend la jalousie Voilà la vie a été toujours comme ça Moi quand les gens me critiquent Moi je me Et j'ouvre mes oreilles pour écouter Pourquoi cette personne là A dit cela il y a d'autres personnes qui critiquent critiqué les gens qui critiquent critiqué les Ils Mais il y en a ceux -là qui critiquent critiqué les gens. Parce que y a de critiqué Mais, Mais moi, Mais moi, ça me fait rien. Mais ça, j'ai plus de 17 ans dans donc voilà mais ça, a a bien na critique tu la fin tu tu voilà. donc voilà ça été toujours comme ça la vie okay, donc voilà des fois aussi dans la vie pour avancer Moi, critique et critiquer ça bien pour y place ni qui m'a place oui. et là, là, donc quelques mots de la fin pour na quoi je reste les mêmes. Je reste les mêmes. Je critique les Je reste les Je suis là. là, là. S'il y a une nécessité, je suis là. Télévision. Si il n'y a pas d'informations, je reste à la maison. Et voilà, C'est tout ce que je peux dire. Mais en tout cas, je là, là. on bosse Je suis là. s'il Mamadou Touré. Mamadou Touré n'a qu'à la Turquie. Non, non, non, non, non, non, non, non. Talaka mannequin noir. Les garçons des Mbebo Rose. Je salue Gypsy Bahati. Depuis les États-Unis, mère doublée. Gypsy Bahati, donc. Mon ami, hein. Il y a Kalaomoni il y a un Timba, Gypsy Bahati. Mère doublée, Nabi pas a C'est ça n'a vraiment Fabrice Boukaka. Boukaks. Nakati à la de la Turquie, on a appris au bambot et à trop. Nakati au bambot et à Galiana Sanduku Toujours en Turquie. Titak boutique, mon latissien international. Oxi Omokoko. Nakati au bambot et les lions d'Istanbul, le bambot et à trop. Nakaboussan a pété copé sa discours sur Mati Alati. Mati Alati, on a ma petite surnaga. Et Bogali Bongongo, poubelle à Turquie. Nakati au bambot et sur Touyus Kogozong en Europe dans une mastana nga bibilo kou voilà mastana en antique hein bibilo en tout cas la pishou moté je te salue frère merci tu as été toujours présent pour nanga dans robot bout ça n'a moté était vraiment na gaga gaga gaga hein vraiment gaga le grand mouscador mastana nga hein gaga je te salue mon frère hier azamoté ma ya maman na bisom la maman elle est en addiction bah là quand tu vraiment il y a Paris dans au bout ça n'a été detch detch la pêche au bambou théâtre de Suisse-Irlande, Dada réseau, Dada réseau la Suisse-Irlande, et puis dans le niveau, il y a l'île, la plus belle de l'île, Tantine Tina Elembe, Eléko, la star, théâtre, le robot, ça a été la plus gentille, la plus gentille, Tantine Jeannette Ekofo, Longomo, la plus gentille de l'île, la pêche au bambou théâtre, Débi, beau, ngomé. Débi Bongombé donc Débi bo je te salue tu es trop, trop trop trop trop trop mimi trop douce je te salue depuis la Lille Depuis puis l'île disons et puis dans le robot ça n'a pas été patrimoine mon a trouvé soli le cœur des maman bijou et l'aigle jaune ma beauté à trop maître Christ, si seromba kumba bofa ya moi puis somme 35 na zalana mo ba tu belé puis somme 35 n'a pas si vraiment je suis un peu trop. Je suis un peu depuis Cape Town un peu trop. Je le un peu trop. Je suis un peu le a a Bambo Kawan en tout cas à vraiment là, na Opongi. Ma Christophe Bomba. Il n'y a pas un 4 à Djobour, il n'y si pas si 4 à Djobour. Il n'y ici pas un noir. à Il pas un vieux quand tu Il n'y a pas un 4 à Djobour. Il n'y a Il n'y a Belgique. Le robot ça a vraiment yuté et les boss, des boss pas tout citer, le nous les de maman Marie Paul il y a z'en étage unique. Ma petite fumé bambo téatro, y a ma mère qui est la jumelle à Janine Bonzeguié bambo téatro et ma petite a des cœurs. Oui. Ma petite a des cœurs Christelle Osumbo, le cœur de tonton Pedro. Bah go basa na carte allemande, en tout cas bambo téatro donc bazar ça... bah oh, tout vraiment dans zoubo a ka basaka okay. tu télévision tu es famille toundra donc voilà donc euh, si il y a un problème, un problème. il yambo se manifester en tout cas merci et on est ensemble quoi tout ça vraiment ensemble merci naio courage déjà l'intelligence est, la sagesse y est, donc euh, nous sommes quoi, ouais. donc actifs. Nous sommes actifs. Nous Tout ça, pour tout songa, tout ça, sommes pour Nous Et voilà, et puis, un grand merci derrière la caméra allora Tout ça, sommes a monsieur l'expression, lui quand tu sommes l'anglais c'est comme si Nous sommes parles l'anglais c'est comme si sommes actifs. Nous sommes actifs. je te salue frérot Et puis Rachel Mazwa Des gros bisous à toi ma chérie euh, Ma petite Nous sommes de, de, Rachel Mazwa <rire> Et puis tous les amis qui m'aiment aussi euh, dans mon théâtre voilà, merci. C'était la Dadi Moula, comme vous le savez bien. En tout cas, toute l'équipe de Bombéchel TV, Auréole TV, en tout cas, te dit un grand merci. Il a facilité. Vous tout le monde avec toute simplicité. Il n'a pas compliqué. Il était là. Il a respecté son invitation. En tout cas, ça nous va vraiment euh, tout droit au cœur. Donc, je salue euh, aussi. Ngambé euh, Seo depuis Londres Je salue Héritier Licota Sauvage Je te salue BBC Bibi je te salue Je salue aussi mon héroïne dans l'ombre Chance Bumbé bon, ben, Elle me dit toujours Mais je n'aime pas la caméra J'aime pas qu'on puisse me voir Donc je salue celui qui est derrière la caméra Je salue... Euh Rachel Mazan, en tout cas, merci pour l'accueil et ça bien. Je salue aussi euh, donc euh, mon, héroïne, mon héroïne, dans l'ombre. Je salue la famille Bokechu, Je salue aussi la chaîne Bokoto TV. Donc voilà, je salue donc tout le monde. Donc euh, je ne vais, mais... vais pas être éternelle là. Donc... Bon. donc voilà quoi? Je salue, je salue une tantine qui, qui nous aime beaucoup hein? ah bon? Nono yes. et Bengo. Nono okay. et bengo en tout cas voilà. des gros bisous à toi Nono et Bingo. Donc attends l'album, l'album sortira bientôt là. De gros bisous à toi, non, non et ben, une tantine vraie et pure, bambo Théâtre, etienne, et Ami, Si je te salue et restez branché, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker. Clara mal je te salue. Plein de bonnes choses, au revoir.